Plus moi-même, j'en ai de plus en plus rien à faire d'être jugé. Mon estime de moi est juste bah, comme elle est à un instant T, c'est-à-dire ah, je suis ni mieux ni moins bien qu'un autre être humain. Je suis juste moi-même avec euh, une forme donnée et cette forme-là, si je capitalise dessus, je sais que j'ai du potentiel. Et je sais que naturellement je vais être bon par rapport à d'autres qui n'ont pas le même système de valeur. Le système s'ordonne automatiquement. C'est-à-dire quand vous êtes naturellement inspiré, quand vous êtes nat naturellement dans votre valeur haute, naturellement dans votre mission, il y a la notion d'espace-temps qui peut disparaître. Je vous avez l'impression que les choses, vous êtes dans, le, dans la fluidité. Parce qu'à ce moment-là, le cerveau a connecté et, et du coup, le système nerveux s'ordonne.